L'un des défis qui nous guette pour accompagner les élèves à développer leurs compétences et à communiquer oralement, c'est de les amener à identifier un ou deux objets de l'oral à améliorer et leur proposer des moyens concrets pour y arriver.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 De cette façon, l'apprenant développe des outils qu'il peut réinvestir lors de futures prises de parole. Vous aurez sans doute remarqué que ce balado ne prêche pas par l'exemple, c'est voulu. Il s'agit donc d'une production initiale qu'on vous invite à observer pour en dégager des moments précis qui pourraient faire l'objet d'améliorations. Pour conclure, nous vous invitons à consulter les ressources pour la classe. Balado Web. Une voix pour être écoutée.